Ça va bien? That means, how are you? Literally, it goes well. Ça va mal means, it goes badly. A hardware store is une quincaillerie. Now, the man may say, what's your problem? Quel est votre problème? You might answer, the hole in the roof, le trou dans le toit. The word for dimension is the same, les dimensions. Narrow or wide, étroit ou large, long or short, long ou court. Since the standard measure is a meter, a measuring stick is called un mètre, 100 centimètres. Bonjour Monsieur, ça va bien? Non, ça va mal, ça va très mal. Ça va mal? Pourquoi? Quel est votre problème? Mon problème, c'est le trou. Le trou? Quel trou? Le trou dans le toit. Ah bon, il y a un trou dans le toit de votre maison. Oui, et il est trop... Quelles sont les dimensions? Les dimensions? Ben oui, les dimensions du trou. Ah, oh, il, il est très petit. Ah, étroit, hein? Pas large, pas large. Et 3 13 et 3 Est-ce qu'il est long Non, très court, très très court. Combien de centimètres Centimètres Ça, c'est un mètre, n'est-ce pas <rire> Qu'est-ce qu'il y a Pauvre monsieur, vous ne pouvez pas mettre ça dans le trou, c'est beaucoup trop grand. Quel est votre problème What's your problem le trou dans le toit, the hole in the roof. étroit ou large, narrow or wide. Long ou court, long or short. To measure is mesurer. I haven't the time now, the man may say. Je n'ai pas le temps maintenant. Is your house made of brick, en brick, or of wood, en bois? A roof tile is un bardot, and to hit a nail is... Frapper sur un clou, literally, to hit on a nail. Je ne veux pas mettre ça dans le trou. Le maître est pour mesurer le trou. Ah! Vous, Voulez-vous mesurer le trou maintenant? Oh non, je n'ai pas le temps maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le trou maintenant? Est-ce que votre maison est en bois? En bois? Euh, oh non! Est-ce que votre maison est en briques? En briques? J'ai oublié. Voulez-vous que je vous montre ma maison? Non, je n'ai pas le temps maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ben, D'abord, il faut mesurer le trou. Ensuite, vous pouvez mettre un bardeau. Un bardeau? Oui, un bardeau, Monsieur. Et, et Qu'est-ce que je fais avec le bardeau? Ça, c'est un clou. Oui. Bon. Vous mettez le bardeau sur le trou du toit de votre maison. Oui. Et vous tenez le clou? Oui. Sur le bardot? Oui. Et vous frappez? Où? Sur le clou? Ah oui? F frappez sur le clou? Oui, monsieur, vous frappez sur le clou. D'accord. Mesurer to measure. Je n'ai pas le temps. I haven't got the time. En brique, en bois. Made of brick, made of wood. Frappez sur un clou, to hit a nail. You must hit a nail with a hammer, avec un marteau, not with the hand, pas avec la main. A ladder is une échelle. To go up, monter. To go down, descendre. To invest is placer, literally to place or put. I've already put all my money in the house, you might say. J'ai déjà placé tout mon argent dans la maison. Do you want to see it? Voulez-vous la voir? No, I can't leave the store. Je ne peux pas quitter le magasin. Il faut frapper sur le clou avec un marteau par Pardon. la main. Ah, un marteau? Oui, monsieur. Un marteau, des clous, un bardeau. Il faut tout ça pour le trou. Oui, monsieur. Et une échelle. Une échelle? Vous ne pouvez pas monter sur votre toit sans échelle. Monter sur mon toit? Je monte... Je descends. Monter, descendre, échelle. Vous comprenez? Vous avez besoin d'une échelle. Bon, une échelle, un marteau, un bardeau, un clou. Ça va me coûter beaucoup d'argent. C'est toujours bien de placer de l'argent dans sa maison, vous savez, monsieur. Oui, mais moi, j'ai déjà placé tout mon argent dans la maison. Tout votre argent? Oui. Vous voulez voir ma maison? Non, non, monsieur. Je ne peux pas quitter le magasin maintenant. Ah, oh, vous n'avez pas besoin de quitter le magasin. Non? J'ai ma maison avec moi. Regardez. Vous voyez? Le trou est trop petit. Je ne peux pas sortir mon argent. Un marteau, un hammer. Une échelle, un ladder. Monter, descendre. To go up, go down.